tout le monde, j'espère que vous passez un bon dimanche alors ici il fait de nouveau chaud, il doit faire autour de 30 degrés voilà donc euh, on va voir si euh, on peut avoir de la pluie un petit peu peut-être la semaine prochaine puisque vous savez on a un jour de pluie un jour de beau temps, enfin c'est assez euh, comment dire assez changeant voilà donc c'est vrai qu'on a un peu plus de chance que vous hein, apparemment parce que c'est la canicule canicule et il y a même des problèmes d'eau en France d'après ce que j'ai euh, entendu Bon, alors le problème d'eau, c'est vrai que c'était ressorti en voyance, hein, déjà, euh, pff, je ne sais plus, hein, on va dire, euh, il y a un moment de ça, j'en avais parlé, et on va dire aussi que ce problème d'eau va s'accentuer dans le futur, donc euh, les personnes qui ont un jardin, et qui peuvent un peu investir, hein, je sais que c'est vraiment un budget, mais moi je leur conseille vraiment de, de forer un puits, hein, ou euh, éventuellement euh, récupérer l'eau de pluie. Alors évidemment, il faut qu'il pleuve dans votre coin, hein, mais euh, pensez au problème de l'eau, voilà. Parce qu'on euh, peut se rationner au niveau de la nourriture, ça c'est vrai, mais au niveau de l'eau, par contre, on ne peut pas. Ce qui peut être un vrai moyen de pression, euh, par qui vous savez. Alors, autre petite nouvelle, après mieux réflexion. Et puis après, on va dire quelque part, une espèce de pression intérieure que j'avais, voilà. Je vais créer une nouvelle chaîne, qui sera beaucoup plus axé sur mes, ma foi, on va dire, je ne vais pas dire mes croyances, mais je vais dire sur ma foi, et pour pouvoir vous en parler de façon plus libérée, sans avoir des remarques, on va dire, désobligeantes, voire extrêmement désagréables. Il y a des choses que j'ai envie de vous dire, il y a des choses que j'ai envie de partager. Je sens que c'est le moment, je sens que c'est important, et mais j'ai envie de le faire de façon vraiment, euh, encore une fois, libérée. Donc ce sera adressé, on va dire, à un certain public, euh, qui a la même foi que moi, voilà, donc je, je réfléchis encore euh, au nom de la chaîne, mais je vais le faire euh, très rapidement, parce que je sens qu'il y a quelque chose à communiquer, bon, ok, alors, euh, ceci dit, ça ne m'empêche pas de faire le, de la voyance, hein, puisque moi, je suis pas des fausses prophéties, hein, je ne change pas de message, on va dire, euh, de Dieu, voilà, c'est dit, je ne crois pas qu'on puisse changer les choses, et donc euh, la voyance, pour moi, c'est surtout l'intuition, donc pour moi, les cartes sont un support de l'intuition, j'ai pas de rapport avec l'occulte, je ne me connecte pas à l'au-delà, je tiens encore à préciser les choses, c'est important. Je ne fais pas de canalisation, euh, j'ai pas de voix que j'entends. Les seules voix que j'ai entendues dans ma vie, c'était de la clairaudience et c'était pour me prévenir d'un danger. Voilà. Sinon, je n'ai pas eu d'autres expériences. Par contre, j'ai des rêves. Euh, bon, Ça m'arrive aussi de voir euh, des messages d'un ami qui s'est suicidé il y a très longtemps et qui revient me voir de temps en temps en rêve. Donc ça, c'est un peu des moyens de communication que j'ai, mais je cherche pas, moi, à entrer en relation euh, avec l'au-delà. C'est plutôt l'au-delà, éventuellement, qui vient, quand il y a des choses importantes. Bon, OK, donc je vais faire la parenthèse. Donc, oui, donc les cartes, pour moi, c'est un support de l'intuition. Je sens un petit peu les choses aussi, ben, comme tout le monde, hein, quand on est un peu sensible. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, après cette introduction un peu longue, pardonnez-moi, c'est la parole qui se libère par rapport aux effets de la... On va, faire le, on va faire le geste, hein, d'accord Bon, donc il y a de plus en plus, effectivement, des filles qui remontent à la surface, les fameux petits poissons, hein, pour ceux qui sont fidèles à ma chaîne et que je remercie. Vous vous souvenez, j'en avais parlé il y a déjà assez longtemps, on va dire. Oh, ça fait bien six mois, hein, facile. Hein. J'avais dit que les, les petits poissons, allaient remonter à la surface, donc les effets et qu'on en parlerait de plus en plus. Bon, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a des journalistes qui, commandent déjà, qui commencent pardon, déjà à retourner leur veste. Il y a des journaux officiels qui en parlent. Sur YouTube, j'ai été voir du côté de l'Allemagne, il y a effectivement des émissions, enfin donc des reportages ou des gens qui communiquent. Euh, ce n'est pas censuré. Je vous mettrai éventuellement les liens si ça vous intéresse, hein, même si vous ne parlez pas allemand. Vous verrez que c'est vraiment le sujet qui est traité. Donc, vous voyez, on en parle de plus en plus. Alors, moi, c'est ça que j'avais envie de regarder, déjà. Est-ce que il va y avoir des conséquences Tiens, il y a les enfants qui ressortent. Vous voyez, c'est tombé. Hein Alors, est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour, justement, les personnes qui ont tenu un discours euh, opposé Donc, en fait, qui, qui prônaient vraiment, vraiment, euh, voilà, ce que vous savez, le tuc-tuc. Hein donc, est-ce qu'il y aura des conséquences pour ces gens-là qui ont vraiment euh, provoqué un vent de panique et euh, qui ont rendu les gens euh, euh, malades de peur et puis qui ont donné mauvaise conscience euh, à ceux qui, euh, qui étaient réticents Est-ce qu'il y aura des conséquences pour ces gens-là Alors, la carte que j'ai retournée ici, enfin qui est tombée, c'est les enfants. Donc, il y aura aussi quelque chose par rapport aux enfants. Donc, on va regarder. Y aura-t-il des gens qui vont avoir donc, euh, des conséquences par rapport à ce que je viens de dire. Donc, en fait, leur incitation. L'incitation à aller... Euh, vous savez quoi Alors, la lune, les malhonnêtes. Ouais, vous voyez, les malhonnêtes ici. J'ai souvent cette carte-là, qui en ce moment, dans les tirages. C'est aussi euh, éventuellement... Euh, la lune, c'est un peu le, le changeant. Hein, la lune, c'est changeant. Alors, on a bien les gens malhonnêtes qui sont en train de changer, là. Hein. Alors, les gens malhonnêtes, c'est ceux, vous voyez, qui ramassent un petit peu le, ce qu'ils peuvent trouver sur le champ de bataille. Donc, on, y, on peut y voir un gain hein, malhonnête, sans considération. Sans considération. Puis en plus, on a des trucs pointus hein, sur les personnes à terre qui pleurent ou qui sont décédées, ou malades, ou blessées, enfin, ce que vous voulez. Donc ça, c'est très amusant parce que c'est exactement de ces personnes-là que l'on parle qui ont collectionné... Alors... <rire> Vous allez vraiment rire, mais bon, les associations de pensée, ça y va, hein, qui ont collectionné les. Vous voyez les, les trucs là, voilà, c'est pointu en plus. Hein, donc, euh, hop, j'en ai un, je hop, je passe à la caisse, donc je ramasse. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y, y a une personne qui tic, eh bien, vous avez un gain, donc vous ramassez l'épée éventuellement, hein, si vous voulez. Hein, donc, on vous collectionnez. Et peu importe conséquence, euh, pour les conséquences pour ceux qui justement qui restent à terre. J'espère que je me fais bien comprendre. Hein. Bon. Donc ça, c'est toutes les personnes qui ont cautionné le système et qui en ont profité. Et bien là, la Lune montre qu'effectivement, il ah, y a des trucs qui peuvent changer. Donc on est bien sur ces gens-là. Alors, qu'est-ce qui va leur arriver On va regarder. Est-ce qu'ils vont avoir un retour de bâton Parce que, bon, hein, normalement, il devrait y en avoir, mais on va regarder. Alors. Là, il y a des potentialités. Là, il y a une satisfaction. Ah, la tempérance. Ah, ben oui. Donc, la satisfaction, c'est en fait euh, le passé. Donc, ça, c'est euh, le passé. Donc, on a été content. On a réussi. On a récolté des deniers ici. Voilà. On a pu s'acheter des beaux vêtements, avoir un certain confort, euh, ce genre de choses. Donc, ça, c'est éventuellement les influences du passé. Et regardez, là, c'est la, la tempérance. Donc, effectivement, il faut revenir à des meilleures considérations. La tempérance, eh bien, on tempère. Ses avis, alors il y a le Del Frichy, là je vais l'appeler comme ça, hein. je connais son véritable nom, ok mais Je vais l'appeler comme ça pour ne pas de, de problème. Donc, euh, le, le monsieur Delfrichi, qui est en train, effectivement, de, de tourner sa veste, d'après ce que j'ai entendu. et bien, c'est ça, on retourne, on prend, euh, on prend un petit peu une autre position, on tempère un peu son avis. Et, effectivement, chevalier de bâton, il y a des choses qui se mettent en route. Alors, le set de coupe, c'est justement quand on a plusieurs possibilités. Donc, on va regarder ce que c'est. Donc, ça peut être éventuellement les gens qui, euh, qui justement, dans, au niveau de la température, donc, ils changent d'avis, mais qui éventuellement disent qu'ils n'avaient pas tant de possibilités que ça. Enfin, il y a une espèce de choix à faire, là. Il hein. ouais, y, y, y a vraiment des excuses. Hein. mais ça ressort, ça ressort un petit peu comme ça, moi d'après ce que je vois. Voilà. Et en plus, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de, de, de parler de ça bah, Parce qu'il y a des gens voilà, qui sont malades ou alités. Vous l'avez ici, hein. Il sort bien ce jeu, j'aime beaucoup. Franchement, je vous le conseille. Hein. C'est le tarot doré de. Ah, j'arrive jamais à me souvenir du nom, parce que c'est un nom italien. Je enfin, crois que c'est Stiro Marchetti. Je vous mettrai en, en, en description. Euh, j'aime beaucoup ce tarot, il est simple, il est pour débutants. Alors, je me considère comme une débutante, évidemment, en ce qui concerne le tarot. Mais il est simple d'interprétation. Et il y a plein de petits détails. Hein, on voit bien là, la personne ici, elle est alitée, elle est allongée. Donc, euh, on est bien dans le, dans le thème. Ouais, voilà. Donc pour l'instant, ben oui. Enfin pour l'instant, non pas pour l'instant, excusez-moi. Je veux dire, ils se sont concentrés dans le passé plutôt sur le l'objectif financier. On va voir ici. Donc ça, ça montre aussi éventuellement que c'était vraiment vraiment ce qui, euh, comment dire, leur leur considération première. Voilà. J'étais en train de chercher parce que j'étais en train de vérifier le, la carte. Ouais, ils sont vraiment concentrés sur les, les objectifs financiers. Alors là, il va y avoir donc, des choses qui vont se mettre en route avec des histoires de propositions. Alors, vous savez, moi, ce que, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est je me demande si on ne va pas commencer à parler d'indemnisation. On va regarder si c'est ça. Hein, pour les personnes, euh, celles ci quoi, qui sont malades. Hein, on est d'accord. Voire plus, parce qu'on ne sait pas exactement sur la carte. Hein. Donc, indemnisation... Oui, bon, ben, on a bien des histoires de sous, effectivement. Et même rapide. Même rapide. Donc, il va y avoir des histoires de propositions euh, pour, euh, pour dédommager ou pour euh, des aides, des choses comme ça, ou des remboursements. Enfin, il y, y a un truc là. Peut-être la, la prise de, des soins, vous voyez, pour les, les, les effets qui sont non reconnus. Hein enfin, jusqu'ici, notamment, je pense surtout aux femmes, moi. Puisque vous savez, il y a eu un... Alors, c'est sur Twitter, je crois, si ne pas de bêtises, ou un hashtag qui s'appelle « Où est mon cycle hein, ?» Il y a de plus en plus de femmes qui témoignent. Moi, ma fille, elle a 14 ans. Heureusement, heureusement qu'elle a une mère raisonnable et euh, qui ne l'a pas envoyée, donc moi, hein, <rire> qu'il ne l'a pas envoyée se faire euh, « tac, tac ». Parce qu'elle euh, a des petites copines donc, euh, au lycée euh, qui ont des problèmes. Alors évidemment, les gamines, elles n'en parlent pas toujours. Hein, mais il euh, y en a une qui en a parlé. Et puis ce qui est curieux, c'est qu'il y en avait quand même pas mal qui ont été absentes un certain temps, on va dire. Mais on ne savait pas trop ce qu'elles avaient. Enfin bon, c'était pas les rhumes, c'était pas la grippe non plus. Ouais, donc il y, y a des histoires comme ça. Et bien pour ces femmes-là, moi je, je me demande s'il ne va pas y avoir aussi une reconnaissance des problèmes qu'elles ont sans parler des personnes qui n'ont plus de cycle du tout. Et que l'on diagnostique comme ménoposée à 24 ans ou à 30 ans, c'est dramatique. Hein. Voilà. Donc tiens, ça fait penser qu'il y a justement il y a une femme là qui va qui va intervenir, hein, qui va collecter. Et c'est même c'est bien dans le domaine euh, en relation avec le domaine médical d'une part et d'autre part euh, les questions effectivement de sagesse. Donc qui va euh, se faire le porte-parole certainement. Alors des femmes, moi j'ai surtout les femmes que j'ai parce que c'est une femme ici qui intervient, mais euh, ça peut être aussi en fait des femmes médecins. Hein. Qui, euh, qui interviennent pour faire reconnaître le statut de, de victime, on va dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Donc, il va y avoir des dommagements. Euh, moi, je, je sens ça. En tout cas, euh, reconnaissance et donc euh, certainement des dommagements, voire euh, indemnisation. Alors, pour les personnes, parce qu'en fait, j'étais partie là-dessus, hein, pour les personnes malhonnêtes, hein, alors quand je dis malhonnêtes, c'est les, justement les femmes les médecins, les journalistes, enfin bref etc. Est-ce qu'il va leur arriver des bricoles On va revenir sur eux. Bon, ben là, ils mettent effectivement un genou en terre. Donc, euh, ils sont en train de renoncer à leur campagne. Euh, quelque part, c'est marrant parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas tant de mauvaise conscience que ça. On va regarder ce qui sort après. Alors... Ouais, il y en a qui ont effectivement... Euh alors en fait y a, y a, c'est marrant parce que il y, y en a qui n'ont qui renoncent. Bon d'accord, ok, ça c'est clair. Mais je dirais que c'est une catégorie qui renonce, mais il y a une catégorie ici qui est contente d'elle. C'est amusant, hein. C'est vraiment les deux catégories. Et là, j'ai une catégorie qui va porter un fardeau. Donc j'ai envie de dire que finalement, ça risque d'être au cas par cas. Ça va pas être globalement. Ça va être. Il euh, y en a là qui vont renoncer. Alors, soit parce qu'ils sont aperçus qu'ils se sont trompés. Hein. Vous savez, il y en a quand même, certainement, dans l'histoire qui étaient de bonne foi. Parce que, bon, voilà, ils croient en la science. Mais il y en a aussi, certainement, qui vont s'apercevoir qu'ils ont fait une erreur. Donc, ceux-là, abandonnent. Ceux-là, bah, encore une fois, ils sont contents d'eux. Donc, c'est ceux qu'on ne peut pas vraiment convaincre. Et il y en a ici qui vont porter un fardeau. Donc, ceux-là, ils vont faire leur mea culpa. Alors, de quelle façon Est-ce que ça va leur retomber dessus, ici Là, et puis ceux-là, bah, ils sont indécrottables, hein, parce que je vais vous dire. Alors, ceux-là, il y a des histoires d'association. Ah oui, ok. On va on va commencer à euh, faire dans l'ordre. On va, on va rester sur ce tas-là, déjà. Donc, ceux qui renoncent, il y a des histoires d'association. Mauvaise nouvelle, ouais. Donc, ceux qui renoncent, à mon avis, qui sont aperçus qu'ils ont fait des erreurs, il va y avoir euh, des associations qui vont leur apporter des mauvaises nouvelles. Donc, je pense que là, il, y a, il peut y avoir des plaintes pour cette catégorie-là. On va dire une catégorie de personnes. Pour ceux qui continuent à en être persuadés. Alors, là, il y a le monde, d'accord. Ben, C'est curieux parce qu'il y a une catégorie de personnes pour lesquelles, curieusement, ça ne bougera pas. Non. Par contre, ce sont des gens qui risquent... Attendez, on va continuer. C'est en train de partir sur un truc. Ouais. Ouais, non. Ils, ils, vont, ils vont refuser de voir la réalité. Ils vont refuser de voir la réalité. J'étais en train de me dire que ça peut être des gens qui pouvaient éventuellement partir. C'est pas impossible. Ça pourrait être des gens, donc ceux qui sont contents d'eux, là. Hein, qui, voilà, artisan, content de son travail, euh, qui a bien fait, qui a bien vendu sa marchandise. Hein, on va parvenir sur le sujet. Le monde, bon, ben ça, c'est la victoire, mais c'est aussi euh, le fait qu'ils soient dans le domaine vraiment public et qu'ils aient été éventuellement influencés par le monde. Vous voyez que finalement, il y a, euh, bof, ils vont pas beaucoup bouger. Euh. Et là, ben, soit ils il s'éloignent, soit ils continuent. Mais, alors, soit ils s'éloignent, effectivement, ça peut, hein. C'est-à-dire que... Je ne suis pas si sûre que ça, finalement. J'allais dire, soit ils déménagent, mais je suis même pas sûre. J'ai plutôt l'impression qu'en fait, ça les atteint pas tellement et qu'ils continuent à ne rien voir. C'est marrant, ça. Donc, il y a une catégorie qui, finalement, ne sera pas inquiétée. Donc, je vais revenir sur ce que j'ai dit, qui sera pas inquiétée. Non. Qui continuera d'être perdu dans, dans ses rêvasseries, dans un peu dans son monde... Euh, imaginaire, j'ai envie de dire. A, en plus, il y a l'écureuil, hein, <rire> des sous. Hein. Mais qui, bon, ça ne les, ça les atteindra pas plus que ça parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité. Donc, c'est marrant, il y a une catégorie de population, de, de, ah, ça peut être les médecins, hein, mais qui, bof, qui, euh, ça ne va pas trop les atteindre. Alors, ici, là, il y a des nouvelles. Alors, attendez, on va regarder cette catégorie-là. Alors, ce n'est pas forcément les médecins, hein, c'est, ça peut, hein. Alors là, il y a les enfants qui ressortent encore. Ouais. Ça, ça peut être une, une, une protection. Ouais. Bon. Par contre, il y a ceux qui ont fait des... Comment dire euh, Ah, fait des trucs. C'est pas très bien dit. Ceux qui ont fait des... des voilà, des seins Auprès des enfants. Alors, enfants, ados, d'accord Ben, ceux-là, ils vont porter un fardeau. Parce que là, il va y avoir une nouvelle... Alors, l'impératrice, quand même, hein, c'est euh, une carte puissante avec la force. Donc, moi, j'ai l'impression que, finalement, ça pourrait être par catégorie de personnes, on va dire, malades ou atteintes. Et en ce qui concerne les enfants, il y en a certains qui ont vraiment, vraiment euh, porté leur croix. Alors, j'ai pas de carte avec là, on porte sa croix, mais c'est un peu ça. Hein. Il va y avoir un chemin de croix pour cela. Hein, parce qu'il y a des enfants, vraiment... Euh, il va y avoir des conséquences pour les pauvres enfants, petits ou grands d'ailleurs, je dis, hein, ça peut être les petits-enfants, mais ça peut être les ados, enfin bref, ceux qui, ceux qui, ceux qui ont été, euh, voilà, et euh, que le médecin a fait voir les personnes qui ont, euh, on va dire, euh, soutenu, on va dire, l'idée, hein, qui ont encouragé, voilà chercher le mot, qui ont encouragé les enfants et donc les parents, il euh, y, y a quelque chose. Là, il y a la force qui arrive. Donc, cela, à mon avis, y avoir des ennuis. Ouais, parce qu'on les voit porter un fardeau. Alors là, il y a, ah, il y a des... vous voyez, il y a des associations. Il y a, il y a des associations. Il y a des gens qui vont agir hein, par rapport à ces gens-là qui ont, qui sont vraiment euh, faits en dépit de, de, du bon sens, qui ont vraiment, voilà, fait ça. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire euh, euh, inciter les parents, par exemple, pour les gosses. Hein, et donc là, il va y avoir des problèmes. Ils portent vraiment un fardeau. Ils vont porter un fardeau, ceux-là. Alors, je ne sais pas exactement, je ne sais pas encore les histoires de justice. On peut poser la question si pour finalement la première catégorie, la troisième catégorie, la deuxième apparemment. Curieusement, ben je ne sais pas très exactement ce que c'est comme catégorie, mais il y en a qui sont pas inquiétés, là, hein, qui continuent à les yeux bandés, qui qui vont éventuellement peut-être se retrancher derrière euh, on nous a dit que c'était conseillé que, mais là et là j'ai des gens qui vont pas bien s'en sortir. Hein, par, pareil, hein, je suis sur les personnes qui ont encouragé, qui ont incité, voire qui ont eux-mêmes fait ça, euh, donc médecins. hein. Mais là, il y en a là les deux catégories. On va voir si pour cela il peut y avoir des problèmes de justice. Alors un peu d'attente. il ah, y, y a toujours des histoires d'aveuglement, hein. ouais. Mais à la fin, il euh, y, y, y a des gens qui vont regretter. Il hein. y en a vraiment vraiment qui vont pleurer, qui vont regretter. J'ai pas la justice pour l'instant, non. C'est plus en fait, c'est plus des questions de d'argent. C'est-à-dire que la justice, ce euh, sera pas forcément, vous voyez, la, la, la prison, parce que aller euh, essayer de dire que c'était l'intention de nuire, c'est pas évident, hein, vous voyez. Puisque si on parle des, des gens qui sont dans le domaine, euh, enfin bref, on va dire des choses. C'est la question des médecins, par exemple. Bon, ils peuvent toujours se retrancher sur le fait qu'ils ont suivi les consignes, etc., qu'ils ont appli appliqué les consignes, etc. Donc c'est difficile de les mettre, euh, hein, vous voyez, dans la case euh, <rire> prison. On va le dire le mot aussi. faire attention, mais enfin bon. Non, par contre, ça va être plus au niveau des deniers. C'est plutôt ça que moi je vois. Des responsabilités civiles ou ce genre de choses. C'est plutôt les questions d'assurance là que je vois. Mais c'est amusant parce que encore une fois, c'est deux catégories de personnes. Il y a une catégorie ici qui ne sera pas inquiétée. Je ne sais pas pourquoi. Alors, lesquelles Ça peut être très bien les journalistes ou autre chose. Hein. Je ne sais pas exactement. Ouais, non, eux, bof. Il faut les sous. Hein. Voilà, encore l'argent. Alors, est-ce que ça peut être les, les ballots Pardon, j'ai failli dire le mot. Hein. Je me demande si cette catégorie-là que je vous ai sortie, c'est pas eux, en fait. Alors, parce que c'était le monde. Donc, effectivement, c'est mondial. Ouais, et ça expliquerait pourquoi, effectivement, bah, ils refusent de prendre leurs responsabilité. Et là, il euh, y a toujours l'histoire d'argent. Ils s'en sont très, très bien sortis. Mais, vous voyez, bon, il y a des, alors, il y a quand même des gens qui vont les combattre. Mais euh, je ne le vois pas. Euh... Non. C'est les ballots que je suis en train de sortir. Au niveau de la responsabilité, il va y avoir quand même des gens qui vont qui vont se bagarrer. Mais vous voyez, ça va mettre beaucoup de temps à faire la lumière. Donc, en fait, j'ai plusieurs catégories. J je ne le savais pas, hein, au départ. Hein. Mais à mon avis, ça, c'est les ballots. Hein. Vous avez compris, j'ai failli dire le mot. Donc Vous avez compris de qui je parle. Eux, ils ne seront pas inquiétés, malgré le fait qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup qui vont vouloir les bagarrer. Mais là, avec l'hermite, avoir... il peut y avoir de la lumière qui va être faite, mais il y a le temps. Donc, eux, pour l'instant, ils s'en sortent. Par contre, à gauche et à droite, j'ai bien des gens qui vont devoir passer à la caisse. Alors, soit qu'ils regrettent ou soit qu'ils sont aperçus euh, qu'effectivement, ça faisait des dégâts. Enfin, de façon ou d'une autre, il va y avoir des histoires de responsabilité. Voilà. Ok, on va regarder un petit peu maintenant euh, bah, nos personnes malades. Comment ça va se passer pour elle hein